Aujourd'hui, je suis Gamora des Gardiens de la Galaxie. C'est parti On commence par enlever de façon sensuelle et sexy notre gilet verdâtre. Pour le coup, j'avais vraiment la couleur de Gamora, donc j'ai eu envie de faire le make-up. Comme ça, même pas besoin de perruque Et on commence par cacher nos sourcils avec de la colle. Je vous ai fait une vidéo qui parle de ça pendant Halloween 2018. Je vous invite à aller la regarder. Le but est vraiment de bien plaquer nos touffes de poils pour les faire disparaître. Et à l'aide d'un objet pointu, on réalise une cicatrice dans le sourcil. Puis, on attend que ça sèche. Enfin, je dépose du spirit gum pour faire vraiment coller l'ensemble. Faites attention avec ce produit. Il peut causer des irritations si c'est mal utilisé. Et on attend encore que ça sèche. En attendant, j'ai réalisé mon make-up hors caméra. Donc au niveau des gestes, j'ai fait quelque chose d'assez chargé. J'essaie en ce moment de... Euh, euh, comment dire de m'améliorer dans le maquillage beauty, c'est-à-dire que, en général, je fais toujours un petit smokey eyes, mais vraiment très rapide. Là, j'essaye vraiment de suivre des tutos sur Internet de, de nanas qui sont maquilleuses professionnelles et de récréer leur make-up. Donc là, ce make-up, il vient de chez Marion Caméléon, je vous mettrai en barre d'info. Je l'ai changé quelque peu pour aller avec Gamora, parce que, logiquement, au niveau du, de la paupière mobile, c'est du rouge, et moi, je voulais vraiment rester dans les roses, en référence à mes cheveux voilà, moi ce que vous en pensez si je m'améliore niveau maquillage beauty ou pas euh, ensuite on va passer aux sourcils on va donc maintenant que c'est sec on va fixer avec la poudre en faisant tout de même attention à notre make-up qu'on vient de faire, j'aimerais pas tout enlever sans faire exprès Donc, hein, je viens venir claquer vraiment pour enlever aussi le côté collant. Et idem de l'autre côté. On va poudre un tamis qui n'est pas du tout pratique. Je vais te le découper. Voilà, on va enlever le laisser de poudre après. Et là, on va passer aux cicatrices de la Gamora. Je dessine d'abord au crayon blanc mes cicatrices pour avoir des repères pour appliquer mon collodium. Et on va tout simplement passer le collodium au niveau de nos sigles blancs. Pour cela, j'ai pris un eyeliner à pointe en silicone pour vraiment pouvoir être très précise dans mes tracés. Plus on met de produit, plus la cicatrice sera profonde. Encore une fois, attention aux produits FX qui peuvent être irritants, à manipuler avec précaution. qu'à attendre que ça sèche pour avoir des super cicatrices je sens que ça tire on va passer maintenant à la partie coloriage, donc Gamora à la peau verte, on va nous aussi avoir la peau verte, pour cela je prends mon éponge trempée dans un peu d'eau et ma couleur verte, cette partie dure normalement presque 10 minutes, je vous en ai fait grave avec un accéléré malade pour les sourcils, j'ai pris un pinceau pour ne pas décoller mon placage de touffe fait précédemment Et avant que la couleur ne sèche, je prends du vert clair pour réaliser mon highlighter et le fondre avec ma nouvelle couleur de peau. Et je remets par-dessus du fard gras blanc pour avoir vraiment un différentiel de couleur pour mon teint. Le secret d'un beau teint, c'est qu'il soit bien dégradé. Ensuite, pour structurer un peu le visage, on vient réaliser le contouring. Là, j'ai juste pris un paupières noir que j'appose sur le front, sous les pommettes, sous le menton et on vient flousser l'ensemble. Évidemment, on n'oublie pas le nez. Hors caméra, j'ai fini mon buste et j'applique un rouge à lèvres vert métallique. Évidemment, notre petite touche d'highlighter. J'ai repassé mes cicatrices en blanc, puis je détache notre chevelure de lionne. Pour le fun, j'ai rajouté des dents de vampire. Et voilà le travail J'espère que tu as aimé cette vidéo, dis-le-moi en commentaire. N'hésite pas à mener tous tes challenges, tous tes défis, je les réalise tous. Avec plus ou moins de temps d'attente Rejoins-nous pour qu'on soit de plus en plus nombreux Notamment sur Instagram, sur Facebook Et surtout sur Youtube Et en attendant, prenez soin de vous, bye Donc oui, ce sont mes vrais cheveux Je ne mets plus de perruques parce que ça me casse les ovaires euh, Ça se voit que c'est pas naturel faudrait que j'en achète de qualité Mais... Donc pour l'instant, je prends mes vrais cheveux Et puis je change... Euh, là, donc j'ai vraiment fait du rose euh, Hier, j'étais en vert pour faire le Joker je change de couleur un peu souvent, c'est pour ça qu'ils sont pas mal abîmés. Mais bon, que veux-tu Que veux-tu